on est dans un avion entre Chicago et Détroit et que euh, je me rends compte que ma chef-op a perdu tous les rushs de Chicago Enfin la moitié des rushs, je suis méchant <rire> Du coup en fait j'avais les sons, on n'avait pas les images, enfin on a gardé les images des premiers jours et puis on a trouvé des... Enfin j'aurais pas dû dire ça peut-être mais... <rire> euh, ça non sinon, euh, anecdote... Euh... Bah on est euh, tu vois à Détroit en train de faire des travelling sur les maisons abandonnées euh, Moi j'avais une vision hyper romantique euh, de cette ville avant d'y aller Parce que tout le monde m'a dit tu verras c'est complètement dingue C'est une ville intemporelle Et je me suis dit waouh il y a tellement de choses euh, On m'a dit euh, Madonna, Eminem, Miss euh, la Motown euh, Et ensuite la techno je me disais putain il y a un truc de dingue qui se passe là-bas Je voyais les photos je me disais c'est tellement beau genre d'y aller Et puis en fait là-bas c'était hyper déprimant Et hyper sombre et on me disait tu ne sors pas dans la rue euh, et on est allé dans les maisons abandonnées euh, euh, pour filmer, il y avait des, des, des, des fringues, des trucs, enfin, genre, on aurait dit que les gens allaient fuir, des catastrophes naturelles. c'était euh, un moment assez fort aussi du tournage.